Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 25 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Prince of Persia et l'âme du guerrier et donc euh, donc nous avions déjà fait les sables du temps donc là nous allons changer, Donc euh, il est sorti après euh, dans l'histoire ça se déroule aussi après parce que l'histoire de Prince of Persia est assez compliquée à, à comprendre euh, avec les remontées dans le temps, les, les bêtes qui le traquent donc euh, donc là c'est parti, on va on va jouer à, à celui-là, donc l'âme du guerrier voilà, chargement, mmh, assez rapide, donc alors on choisit le profil, je choisis moi, on va faire une nouvelle partie, donc il y aura peut-être une cinématique et puis, euh, puis je vais vous la laisser avant de commencer à jouer, allez, c'est parti Lissez la grand voile Rapprochez-nous du vent. Nous revoici sur le bateau après la cinématique. Donc, euh, apparemment, quelqu'un nous en veut. Hein. Le monstre nous a attaqué. Et là, on se fait aborder par des euh, par des sortes de monstres hein, avec des masques. Donc, voilà. Alors, c'est à nous de jouer. On commence direct. Donc, on retrouve euh, notre épée. On retrouve un peu nos mouvements. Voilà. Oula, déjà. Donc, on, bah, pour l'instant, bah, <rire> j'ai envie de dire, le, le but est assez simple. On va essayer de tuer les ennemis. Voilà. Puis, voilà c'est parti Donc on a toujours les coups... On a, on a des coups euh, des coups assez spéciaux Alors là on, on arrive à les décapiter Enfin on, on pouvait pas le faire sur... On arrive à les, à les prendre Tout à l'heure on les a pris, on les a fait tourner autour de nous Voilà il y a toujours une histoire de sable J'ai remarqué qu'il y avait une histoire de sable, regardez Donc je ne sais pas trop à que ça correspond dans, dans cette histoire voilà on va essayer de pas.. Donc notre vie en haut à gauche qui est représentée par un cercle. Un cercle entier. Euh, avant c'était représenté par une ligne sur, le, sur les sables du temps. On a toujours.. Euh, on... Il y a l'air d'avoir des, des sabliers, on doit pouvoir remonter le temps peut-être. Je n'ai pas vu un.. Euh... Je n'ai pas trouvé la touche. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a fait On a atterri dans le bateau. Bon, on boit un coup déjà. Ah, c'est toujours le même principe on boit pour se guérir. Toujours pas mal. Hop là. Voilà, on leur fait du mal. Ils se transforment bien en sable, hein. Bien... C'est bien ce qui me semblait. Voilà. On avance. Voilà, pour nous montrer que le bateau défonce la coque. Alors qu'est-ce qu'on cherche On cherche à sortir. Alors, ah, qu'est-ce qu'il fait Pour l'instant c'est l'animation qui, qui joue hein, toute seule. Hein. Donc on a l'ennemi là-bas, on a quelqu'un qui arrive derrière. Voilà. Il faudra faire mieux que ça. Donc voilà. Va, je pense qu'il va falloir essayer d'accéder à, à cette dame là-bas, cette femme. On va aller la voir. Qu'on aura tué, bien On se croirait d'un dans, dans prince impérial et sabutant où c'est qu'il nous mettait des ralentis un peu partout sans savoir pourquoi. Tu Alors, on va essayer de lui faire du mal. Oula, elle, elle pique, elle pique violent. Donc sa vie, c'est ce qu'elle a l'air d'être en bas, sauf qu'elle me, elle me fait, elle me fait beaucoup du momo, on va dire. Oh là là. Eh ben, bah, qu'est-ce que c'est que ce, cet ennemi de fou Tu as deux options courir ou mourir. Eh bah, ben, je préfère courir. <rire> D'accord. Donc là, il y a eu une animation. Ça doit être par rapport à sa vie, je pense. J'ai déjà vu ça dans d'autres jeux. Par rapport à sa vie je voilà. pense on ne va pas la tuer. Alors, là là là, là là là il y a un petit moment de un petit moment de jeu faut appuyer appuyer, appuyer, appuyer, puis, vas-y, vas-y. Voilà, comme ça on lui fait un peu tac. On fait des petites roulades par terre, c'est toujours pas mal. Est, ça, ça y était, ils ont gardé ça, mais hein, encore mieux fait qu'avant. Franchement, c'est plus fluide que les du temps. Oula, mamie KO. Que se passe-t-il Allez, une cinématique. L'endroit où les sables ont été créés, c'est là que le Maharaja a volé le sablier. Et si je pouvais trouver cette île Le Maharaja aurait découvert des portails permettant de remonter dans le temps. Remonter... Jusqu'à l'origine des sables. Quelque chose d'horrible arriva alors que nous traversions le palais du Maharaja. Vous avez trouvé les Sables du Temps. Pire. Je les ai ouverts. Quiconque libère les Sables doit mourir. J'ai été forcé de tuer mes compagnons d'armes. Ceux que j'aimais. Mais à présent, cette invincible bête de traque. Pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment peur. Et tu vas mourir. À l'aide des sables, j'ai inversé le cours du temps. J'ai fait en sorte que le sablier n'ait jamais été ouvert. La bête, le Daraka, assure l'équilibre du temps. Or, tu devais mourir. Il te rattrapera et fera en sorte que ta destinée s'accomplisse. Je préfère essayer qu'attendre la mort, ici. Folie Même si tu réussis à atteindre l'île, tu devras affronter l'impératrice du temps. Je remonterai le temps. J'empêcherai les sables d'être jamais créés. S'il n'y a plus de sable, le Daaka cessera de me traquer sans relâche. Par, ah, va, mon prince. Mais sache que l'issue de ton voyage est sombre.